Donc là ici on a une monture équatoriale type allemande euh, monture EQ1 EQ1 hein c'est important parce que le chiffre euh, qui euh, suit le, le type de monture donc EQ1 EQ2 EQ3 EQ32 EQ5 EQ6 EQ8 EQ... EQ10 je ne sais pas jusqu'où ça monte en tout cas plus ce chiffre est important et plus le poids et le type d'instrument que vous allez pouvoir placer sur la platine euh, pourrait être, être énorme. Hein. Vous avez des gros setups, des gros télescopes, euh, des 200 mm, des 250 des 300 mm. Donc là, il faut des, euh, des EQ8, des euh, choses comme ça. Et les astrophotographes, en plus, rajoutent du poids avec leur, euh, leurs appareils photo, euh, avec des tas d'instruments. De, de, Donc euh, il faut quand même des montures costauds à partir de EQ6, hein. généralement, euh, voilà. Euh, pour les petites euh, lunettes, les petits instruments, généralement, on, on a l'EQ1, comme celle-ci, euh, pour les petites lunettes, hein, les lunettes de 70 mm à 80 mm. Euh, ensuite, vous avez les e EQ2 et e EQ3 pour les, euh, les lunettes de 90 mm euh, 100, 100 mm, 110 mm, euh, et les petits Newton euh, à partir de 114 mm. Les EQ3, -2, euh, EQ3 et EQ32 pour des appareils encore un peu plus gros. Euh, voilà, et euh, généralement, pour les petites lunettes, pour ma lunette, euh, une EQ1, ça suffit largement. Généralement, une EQ2, ce serait peut-être préférable, mais une EQ1, ça marche très bien. OK Alors, on va voir comment mettre en station une EQ1. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne une monture équatoriale, c'est très simple. Vous avez... Ici, cet axe-ci, qui doit être confondu avec l'axe de rotation de la Terre. Okay donc le sud, le nord, donc ça va pointer vers l'étoile polaire. Okay Hop Vers l'étoile polaire. Euh, vous avez un réglage qui est un réglage de euh, latitude, donc la latitude du lieu. Euh, ici, on a des graduations qui sont terrible parce que c'est une monture équatoriale d'occasion ça va de 0 à 90 je suis à 51 degrés donc euh, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 enfin, je suis réglé à la latitude du lieu c'est quelque chose d'assez euh, peu précis alors pour régler la latitude on dessert ici on resserre ici hein, et vous voyez que ça bouge donc on, on fait un jeu de je serre je desserre ok donc quand on a euh, la bonne latitude hein, il suffit de resserrer ce côté là pour bien bloquer voilà ok bon là je me suis pas réglé du tout euh, correctement je pense pas que oh, pourquoi pas? Donc ici j'ai ma latitude du lieu. ok donc ma tête est réglée sur la latitude du lieu. Maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que je mette mon trépied à l'horizontale. ça c'est hyper hyper hyper super méga extra important parce que c'est sur cette base bien horizontale que va être euh, calculé, Ici, ma latitude pour pointer vers l'étoile polaire. Donc, si ma base, elle n'est pas horizontale, euh, je vais vous mettre 51 degrés. Je ne serais peut-être pas à 51. Je serais peut-être à 52, 53 ou à 49 ou à 48 parce que mon pied, il n'est pas horizontal. Donc, pour que, ici, ma mesure soit bonne, il faut d'abord que mon pied soit à 0, à, hein, à l'horizontale. OK Donc, ça, on va faire ça tout de suite. Pour ça, on va dévisser la tête. Il hein faut toujours faire ça avec la tête retirée, alors, hop, et donc ici, j'ai un triangle, mon niveau à bulle, et je vais faire une première, euh, une première ici, hop. donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça en trois fois, une fois, deux fois, trois fois, ok, en trois fois, donc à chaque fois, je règle deux pieds, à la fois, ce pied-là, ces deux pieds-là et ces deux-là. Ok Donc là, je vais mettre à niveau. Donc je desserre ici au niveau du trépied. Et je mets ici à niveau ma petite bulle. Voilà. Ma bulle est à niveau, je vérifie ici donc là c'est pas bon donc je ne vais plus toucher à ce pied là parce que je viens de le régler je vais toucher à l'autre pied ici, donc Maurice je suis désolé mais je vais te déranger attention hop. petite mise au point hop, voilà Donc ici c'est bon, je vérifie que c'est toujours bon ici, c'est toujours bon. Normalement, si j'ai bien fait les choses, ici le troisième, il devrait être bon. Voilà, c'est juste la vérification. Généralement, les deux derniers, il n'y a pas besoin de régler, puisqu'on a réglé ces deux pieds-là et ces deux pieds-là. Voilà, donc on est bien horizontal, je vais pouvoir replacer ma tête dessus. Et maintenant, effectivement, le fait de l'avoir réglé à 51 degrés, eh bien, je l'ai bien, euh, ma tête est bien orientée à 51 degrés par rapport à la latitude, parce que ici, je suis bien à zéro. Si ici, je ne suis pas à zéro, ici, c'est foiré. OK Donc, première étape, la mise à l'horizontale du trépied. Deuxième étape, la mise euh, à la latitude du lieu. Maintenant, je n'ai plus qu'une seule chose à faire. Je vais maintenant orienter cet axe-là, donc ici, le nord. Avec une boussole, je vais prendre une boussole. Bon, généralement, j'utilise mon smartphone avec une application boussole, mais là, je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai mon téléphone en main. Et puis, par exemple, si le nord est par là, hop, j'oriente ma tête vers le nord, ok, et je revisse. Voilà, il y a toujours un petit jeu. Voilà, hop. Donc la mise en station est quasiment terminée. C'est à l'horizontale, c'est à la latitude du lieu et c'est orienté vers le nord. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire une toute petite chose, c'est mettre la lunette sur le socle et puis mettre un oculaire et espérer voir l'étoile polaire au milieu de l'oculaire. Pardon Maurice. hop là, Et je vais la glisser. Voilà, comme ça. Je n'ai plus qu'à la visser voilà. sur son support. Bon, un bricolage maison, hein. semelle en bois. Hein. Donc théoriquement, telle qu'elle est là, si je mets un oculaire ici, donc je vais utiliser un oculaire de euh, le plus faible grossissement possible. Donc ici, je vais prendre un 32 mm. Théoriquement, je devrais avoir la polaire ici, au centre de l'oculaire. Si elle n'est pas au centre, elle sera peut-être euh, dans le champ. Hein. Généralement, elle est toujours dans le champ euh, de l'oculaire. Hein. Mais euh, si elle n'est pas dans le champ, alors il faudra faire deux choses. Il va falloir modifier, euh, généralement, c'est euh, ma position nord qui n'est pas bonne, parce que ma boussole elle n'est pas très précise. Il faut savoir que quand j'approche une boussole d'un socle euh, ferromagnétique, comme ici, ça c'est ferromagnétique, ma boussole va légèrement dévier, donc euh, je vais pas être tout à fait au nord. Donc il va falloir visuellement, hein, je desserre ici, je rattrape un peu mon jeu, voilà, hop, donc ici je peux coulisser, et donc je regarde, et je, je mets bien, hop, la polaire, bien dans l'axe, euh, verticale de mon oculaire. Elle peut être soit en haut soit en bas, mais où, elle doit être au centre. Okay Une fois que j'ai bien réglé mon or, hop, je verrouille et je n'ai plus qu'à euh, euh, soit monter soit descendre hein, pour que la polaire soit bien dans l'oculaire. Et ça, ça se fait ici. C'est simplement parce que la latitude du lieu, vous pouvez voir qu'ici, c'est quand même quelque chose d'assez grossier au niveau des graduations. Je sais que mon trépied est horizontal, donc ce n'est pas lui que je dois bouger, mais c'est ma latitude du lieu. Donc je peux déverrouiller et modifier un peu, peut-être, la, la, la latitude du lieu. Et je vérifie si à la montée ou à la descendue, et je la mets bien au centre de l'oculaire. Une fois que c'est fait, la mise en station est terminée. La monture est horizontale. Elle est à la latitude du lieu. L'axe polaire est confondu avec l'axe de rotation de la Terre parce que j'ai la polaire ici au centre. Alors, bien entendu, avant de faire ça, il y a juste quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut toujours, hop, au niveau du cercle de déclinaison, mettre le curseur sur 90. OK 90%. Et eh bien, c'est terminé. Euh, non, c'est pas terminé. Maintenant, on va apprendre à utiliser les cercles de graduation. Vous avez pu voir qu'il y a des cercles de graduation sur la monture équatoriale. Mais à quoi ça sert et comment pointer un astre en ayant ses coordonnées Et eh bien, c'est simple. Le principe, c'est que la voûte céleste se déplace constamment. Et euh, par contre, vous avez des étoiles qu'on appelle des étoiles repères, des étoiles jalons, que l'on connaît, euh, on connaît leurs coordonnées, et elles sont visibles à l'œil nu. On n'a pas besoin d'une lunette pour les voir. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on va pouvoir, avec le viseur pointe rouge, pointer cette étoile. Et une fois qu'on l'a au centre de l'oculaire, on n'a plus qu'à régler les disques de coordonnées d'ascension droite, et on a réglé euh, notre, euh, notre lunette, pour l'instant T, l'instant qui est présent. Dans une heure, ce réglage, ou même dans 15 minutes, ce réglage ne sera plus bon. Donc il faut en profiter tout de suite, puisque tout bouge, tout se décale. OK Voilà. On va voir ça tout de suite. Avant de poursuivre, je vais vous présenter un ouvrage que j'ai dans ma bibliothèque. C'est un ouvrage, que je ne suis pas sûr qu'il soit encore édité. Voilà, il s'agit de l'Atlas nébuleuses et galaxies, Atlas du ciel profond, édition du, du Node écrit par Serge Brunier. C'est un livre qui date de 1985 et dont euh, la première édition date de 1981, je crois. Euh, alors, vous avez, euh, c'est un atlas, donc euh, comme tout atlas, il y a des cartes. Et ensuite, vous avez la description des objets que vous avez sur les cartes. Et à la fin de chaque euh, paragraphe, vous avez les coordonnées des étoiles et des euh, objets à observer. C'est un truc qui est assez bien fait. Alors, admettons que vous vouliez pointer M33, hein, qui est une galaxie euh, M33, euh, qui, ma si ma mémoire est bonne, M33, voilà, elle est à 6,5 de magnitude, donc euh, elle est parfaitement visible avec une petite lunette. Euh, C'est une galaxie de, de type SC. Euh, elle est dans le triangle, et s'intitule NGC 598, également sur le New General Catalogue. Euh, elle est à ascension droite 1h32 et à déclinaison 30,32. Alors, pour pouvoir pointer ici correctement sur ces coordonnées, il va falloir que je cherche une étoile jalon. D'accord Alors, pour mon étoile jalon, M33 dans le triangle... Euh, bah, je vais prendre, euh, par exemple, l'étoile euh, Mirac. Mirac, qui est, qui est ici, qui est dans la constellation d'Andromède, qui, qui se trouve pas très loin. On essaie toujours de trouver une étoile jalon pas trop pas trop loin. Alors Mirac, alors Mirac, elle est, elle est ici, voilà, euh, elle est à 1h08, 35, 30. Donc Mirac, c'est une étoile que... Euh, je peux voir euh, dans le ciel, hein, euh, par exemple elle est là-bas, là hein, pourquoi il monte sur le plafond voilà, on va pointer avec le pointeur pointe rouge. Euh, donc on a Miracle ici dans l'oculaire et Mirac et donc à euh, 1h8. Ok, alors ici vous avez des cercles de graduation d'ascension droite. Donc, on va prendre celles qui sont en dessous, pas celles du dessus, hein, celle du dessous. Donc, 1h, euh, 1h30, une heure, une heure hein, donc c'est 1h, 1h30, on a dit 1h08, donc 1 h 8, c'est à peu près ici. C'est très peu précis. Hein. Voilà, 1h08. La déclinaison, elle est toujours bonne. Hein. Parce que de toute façon, vous pouvez regarder, ce disque-là ne bouge pas. On ne peut pas le régler. La déclinaison est toujours bonne. Si la mise en station est bonne, la déclinaison est bonne. C'est juste l'ascension droite qu'il va falloir euh, placer à 1h08. Donc au moment présent, je suis à 1h08. Une fois que j'ai placé à 1h08, hein, je vais pouvoir pointer M33. Alors M33 euh, à l'état 1h32 et 30 degrés. Donc je vais aller à 1h32. Donc 1h, 1h30, 1h32 à peu près là. Voilà. Donc je suis passé de 1h8 à 1h32. Voilà. Et puis euh, la déclinaison, je ne m'en souviens plus. Rien à la mémoire. 30 degrés 32 secondes 30 degrés donc je déverrouille mon frein ou alors je vais me mettre à peu près à 30 degrés les 30 secondes hein, c'est dans les choux avec ce genre de monture c'est pas assez précis voilà donc je suis à 1h32 30 degrés théoriquement je devrais avoir là au bout M33. Alors si ce n'est pas le cas, euh, c'est rarement le cas d'ailleurs, euh, il va falloir jouer euh, ben, des flexibles pour pouvoir euh, ajuster, hein, mais on est à une position euh, généralement à peu, près, à peu près bonne. Souvent aller dans le champ de l'oculaire, donc toujours prendre un oculaire euh, de plus le plus faible grossissement possible, toujours le 32 mm. Et après si on veut grossir, on change, hein, on, on va venir chercher. Euh, euh, l'XLX, le, le 25 mm, hein, s'il faut, ou euh, le SV bonnie euh, 20 mm. Ou mieux encore, on peut prendre le 10 mm, qui est ici. Voilà, donc, euh, toujours utiliser une étoile jalon, avant de pointer euh, une étoile. Donc, vous l'avez compris, euh, les cercles d'ascension droite sont très importants. Elles peuvent vous permettre de pointer euh, un objet euh, du catalogue euh, ou de Stellarium, hein, où il suffit de chercher après les, euh, les coordonnées. Donc, donc toujours pointer une étoile jalon avant d'aller chercher sa cible. L'étoile jalon nous permet de positionner la lunette à un endroit bien précis de la voûte céleste et de régler le cercle de coordonnées d'ascension droite au moment présent. Et ensuite, vous allez tout de suite aller chercher votre objet. Il ne faut pas attendre une demi-heure ou trois quarts d'heure, sinon le réglage n'est plus bon. Et donc, à chaque fois que vous changez de cible, que vous voulez euh, cibler quelque chose, pensez toujours, toujours avant à aller chercher une étoile jalon, à régler votre cercle d'ascension droite, et ensuite, à aller pointer l'objet de votre convoitise. Allez, ciao, bye